Comment prouver qu'un triangle est équilatéral Voilà le problème que je vous propose. On se donne un carré ABCD. On trace AE et BE qui font 15 degrés avec le côté AB. Autrement dit, BAE et AEB chacun vaut 15 degrés. La question, est-ce que DEC serait équilatéral Et bien sûr, trouvez le DEC, ce triangle ici présent. Comment s'y prendre ABE est un triangle à deux angles même mesure, donc il est isocèle. Ces deux côtés sont égaux. Qu'est-ce qu'on a encore ABCD carré. Donc, tous les côtés sont égaux, ou même longueur. Et tous les angles droits, qu'est-ce qu'on peut trouver encore Si ça, c'est un angle droit, là, il y a 15 degrés. Il reste ici 75, jusqu'à 90. 75 degrés. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre on pourrait trouver l'angle ici jusqu'à 180. 180, 30, ça fait 150. AEB égale 150 degrés. On est bloqué pour TEC. On est bloqué. Si on prend le problème autrement. Si on trace d'abord le carré de nouveau ABCD, B, c, d. si je trace ici un point E tel que E', soit E' pour ne pas confondre avec E, tel que D, E', C soit un triangle équilatéral, donc c'est trois côtés, même longueur, est ce que le point E' a à avoir, à avoir avec le point E Voyons, voyons. Qu'est-ce que cette figure a comme propriété Si c'est un triangle équilatéral, trois côtés de même longueur. Mais ce côté, il est égal à celui-ci, à celui-ci, à celui-ci. D'accord. Alors, deux côtés égaux, je relis lis. A e D. Triangle isocèle, les angles à la base sont de même mesure, mais combien? Ici c'est un angle du triangle équilatéral, donc il mesure 60 degrés. Il reste jusqu'à 90, encore 30 degrés. Triangle A D, isocèle. Angle sommet 30 degrés, il reste 150 pour les deux autres. Ce qui nous fait 75 pour chacun. Et de même façon, de la même façon, de l'autre côté, 30 degrés, 75 et 75 degrés. Tiens, tiens, tiens, 75, donc ici, il reste 15 degrés. Et ici, bien sûr, 15 degrés. Comparons avec la figure initiale, où on a commencé d'abord par tracer AE et BE. Qu'est-ce qu'on va identique. Et on constate que dans cette figure, AE' et BE' font le même angle 15 degrés, comme AE et BE 15 B. Comme, et là c'est la clé du problème, comme il y a une unique demi-droite, une unique demi-droite, BE' ou BE, qui fait 15 degrés avec AB, et de l'autre côté, une unique demi-droite AE' et AE, toujours 15 degrés, les points E' et E sont identiques. On vient de démontrer, par une astuce, par cette unicité de construction de demi-droite, que le triangle DEC est équilatéral.